Et salut tout le monde, c'est Chirel. On se retrouve donc sur l'épisode numéro 4 de Medieval Dynasty pour le Let's Play. Donc, on en était resté ici. On était allé euh, voir euh, je ne sais plus comment il s'appelle pour lui faire sa clôture suite à ce que Sambor nous avait dit, c'est-à-dire que les loups étaient là, qu'il fallait aller avertir les villages voisins et on était revenu voir Unigos pour le tenir informé. Donc ensuite on avait pu voir que euh, avec le patch au niveau du euh, le patch du 22 qui a changé énormément de choses dans le jeu. On a pu voir que en fait, avant, on pouvait ici se cuisiner quand on avait de la viande dans le chaudron. On pouvait se faire des recettes. Maintenant, pour les débloquer, il faut avoir la technologie nécessaire. Pour pouvoir débloquer les recettes au niveau technologie, il nous faut donc la taverne niveau 1 qui va nous permettre de pouvoir débloquer les plats avec les graines. Voilà. Donc euh, là ce qu'il va falloir faire le point en fait donc ça pour l'instant c'est pas pour tout de suite hein, puisqu'on a débloqué pour l'instant que l'atelier, la couture 1, la taverne etc. Donc pour l'instant c'est pas comment dire euh, c'est pas pour tout de suite hein. voilà c'est pas pour tout de suite. Donc euh, on a débloqué le stockage de nourriture mais bon c'est pas vraiment la peine on est tout seul. Euh, là, on n'a rien débloqué. Pour l'instant, au niveau des champs, euh, on, a, on a le stockage de nourriture 1, la grange 1 qu'on euh, qu a débloqué, l'atelier, donc, etc, etc. Donc là, on a la couture 1, euh, ce qui changerait absolument tous mes plans. À ce moment-là, il me faut une dulcinée euh, qui soit forte en artisanat. Mm -hmm. Je crois qu'on va passer le premier hiver, honnêtement, avec vous, je vais être cash. Je pense qu'on va euh, passer le premier hiver, on va vendre nos choux, hein, euh, comme on a dit, et je pense que je vais euh, détruire le champ. Pourquoi Parce que je vais me retrouver à payer les taxes, si on regarde au niveau gestion. Bon, là, vous vous rappelez, hein, je vous ai montré comment voler, mais euh, je me suis fait euh, choper. Donc, euh, on a moins 151, mais ça, c'est pas trop un problème. J'entends par pas trop un problème en début de partie, puisqu'on remonte assez facilement les points sociaux et les quêtes. Mais par contre, après, euh, on les gagne beaucoup moins vite, les points sociaux, qu'on soit bien d'accord de ce côté-là. Donc euh, là, c'est vraiment un début de partie, donc c'est pas, pas notre priorité. Ben, si c'est notre priorité, vous m'avez compris, quoi, en fait, c'est notre priorité, sans être notre priorité, c'est, voilà, c'est qu'un début de partie, en faisant des quêtes, on va vite remonter nos points sociaux, en discutant, en machin, en, en montant notre, notre côté social de l'affaire, on va arriver quand même à remonter tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, euh, ce que je voulais voir, c'était au niveau technologie, donc. Alors, il faut qu'on fasse un petit peu le point. Alors, on pourrait se faire un stockage. Quoique, je ne sais pas trop. En fait, quand vous débutez une partie comme ça, il faut essayer de voir ce que vous avez besoin dans l'urgence ou ce que vous voulez débloquer assez rapidement. Donc, moi, ce qui m'intéresserait... Comme je vous ai dit ça pas trop mais de toute façon pour l'instant le pavillon de chasse on n'en est pas là euh, le stockage de nourriture on est tout seul donc c'est pas vraiment utile donc ça on débloque tout ça avec le, le champ donc pour l'instant les animaux etc donc euh, pour l'instant cette partie là franchement je, je je serai pour passer le premier hiver on a des graines on a de tout euh, mais on risque d'avoir bonbon en taxes enfin, bon, déjà avoir beaucoup de taxes après l'hiver euh, par contre on pourrait se faire le stockage de ressources commencer à stocker parce qu'on commence à être full dans notre petit coffre là. on va regarder ce qu'on a dedans mais je pense qu'on va partir là dessus et le champ, on va, on, je pense l'enlever pour être honnête avec vous je pense le virer tout simplement parce que ben euh, voilà, ça ne nous sert pas beaucoup. Donc quelle heure est-il dans le jeu euh, Carte que j'aille pas jusqu'au village alors qu'ils vont faire dodo. Voilà. Donc 14h21. Et c'est l'automne. Alors, euh, j'ai pas regardé, j'ai tout pris dans mon coffre. Hein, il veut se battre. Il a envie de se battre. Alors. Qu'est-ce qu'on a là euh, Bon, les graines, on va les garder. Euh, la paille, les pierres, les planches, les rondins. Bon, on est fou, là. Hein. Donc, euh, là, on a des choses à vendre. Ouais, on va les vendre tout ça. Allez, on va les vendre tout ça. Mais pas chez Unighost. On va aller le vendre euh, de l'autre côté, puisque c'est des objets plus ou moins qu'on a volés. Donc, on va aller le vendre de l'autre côté. Et je pense sincèrement démonter le champ. Voilà. Euh, je pense sincèrement démonter le champ et, le, et en refaire un, je veux dire, après avoir euh, dragouillé, si vous voyez ce que je veux dire, euh, après avoir dragouillé un petit peu notre futur euh, dulciné, Hop, hop, hop, hop, hop. Et oui, je pas changé. Toujours mon mine pertuis. Vous croyez quoi Que parce que Noël il est passé, euh, euh, que les fêtes elles sont passées, euh, j'ai arrêté mon mine pertuis Pas du tout. Pas du tout. Bonne source de revenus, le mine pertuis, je vous le redis. Donc, on va aller euh, revendre tout ça là-bas, puisqu'on a volé côté Unighost. Donc, c'est pas la peine de. D'aller là-bas, qu'on ne pourra pas vendre. Et en plus, il y a deux quêtes à Bourrouvou. Donc, euh, on va voir ça. Allez, donc, le pavillon de chasse, par contre, ça se va pas être pour tout de suite, ça. Hein. Au niveau de la quête, on a quoi, d'ailleurs, au niveau des quêtes euh, Alors, la quête d'Halloween. Donc, il faut qu'on atteigne l'été d'après. La quête du nigoste atteindre les autres événements. Des quêtes secondaires, on n'en a pas. Et là, donc, c'est euh, construire le pavillon de chasse. Mais euh, on va chasser nous-mêmes, hein, le premier temps. Il faut qu'on trouve trois renards, voilà. Donc, évidemment, je n'ai pas pris mes lances. Mais c'est pas grave, parce que on va, euh, Voilà, on va couper un bout de bois de l'autre côté, et si on voit des petits renards, au passage, on se les prendra. Donc, toujours mes champignons, que je vais revendre, d'ailleurs. Euh... Pourquoi je passe par là Parce que, ici, là, à gauche... Si je coupe par là, il euh, y a quand même les buffles et tout. Et là, j'ai pas de de lance avec moi. Est-ce que je peux euh, courir Non, je suis trop lourde. Ok, ok, ok. Enfin, en attendant que j'aille jusqu'à là, j'espère en tout cas que vous aurez passé de bonnes fêtes, que vous avez fait attention à vous et que tout s'est très bien passé. Vous me direz ça dans vos dans les coms, si tout s'est bien passé, si le papa Noël il vous a gâté, euh, et puis bien bien sûr, euh, si tout s'est bien passé avec votre famille, etc, etc, voilà. Encore une pièce, on s'en fout, euh, un champi. Hop L'automne dans le jeu là, euh, il est pourri. Ça donne pas envie, euh, ça donne envie de le mettre sous la couette le perso, hein Je sais pas ce que vous en pensez, et le laisser au chaud en fait. Hein ça va être pire pour l'hiver. Mais bon, là c'est un temps de de chien. La vache, c'est pas beau du tout, du tout, du tout. C'est hein pas beau. Je suis super lourde. Hein Allez, je peux pas courir. Donc on va y aller, Molouf. Oui, donc ça change mes plans. Non, ça change mes plans sans changer mes plans. On avait dit que pour la dulciner, on prenait. Euh, ouais, ce patch a vraiment bouleversé énormément de choses là. Hein, le patch du 22 décembre. Jetez-y un œil euh, sur la.. la vous l'avez euh, sur la chaîne. Ça a changé énormément de choses dans le jeu. Puisque maintenant, comme vous le savez, les PNJ, il faut qu'ils aient. Euh, euh, dans la taverne, je vous le redis, il faut qu'ils aient les graines pour pouvoir euh, planter, il faut qu'ils aient l'engrais pour pouvoir planter, sinon ça vous met un message. Donc ça a changé énormément de choses et euh, comme moi ma partie est beaucoup plus avancée, euh, j'avais juste vu ce changement que je vous ai expliqué euh, dans la vidéo du patch. Mais euh, vu que là, c'est une partie que je recommence, euh, j'avais pas à ce moment-là, moi quand j'ai commencé mes, mes parties, il n'y avait pas le problème de, de, de, de ces recettes-là euh, à devoir débloquer comme ça. Ça se passait pas comme ça au tout début du jeu, à moins que ma mémoire soit complètement défaillante. Donc, ouais, ça a changé beaucoup de choses, mais c'est très bien comme ça, je vois avec vous les changements. Et comme ça, quand vous avez une question, je comprendrai mieux pourquoi vous galérez dans certaines choses. Alors que moi, je galère pas. Ça doit être ça la soluce. Alors, on doit aller. Alors, elle a une quête. Elle, par contre, je voudrais le vendeur parce que là, je suis vraiment trop lourd. Trop, trop lourd. Donc, euh, on avait décidé de prendre une PNJ. C'était laquelle qui est vendeuse C'est Ewalda. Ewalda, Ewalda, Ewalda. Ça, c'est Milena et Walda, allez-vous là-bas C'est ça, hein Non, c'est pas Ewalda, Et Walda bah. Ida, maintenant, là-bas, hop. Euh, donc, euh, on avait décidé, enfin, on avait décidé, j'avais décidé, de prendre une PNJ qui est une des compétences en artisanat et en culture. Donc, on avait commencé à dragooner dragouillé euh, au niveau de Unighost. Mais on avait pris... Euh, je crois qu'elle avait... La porte est bloquée, non C'est une blague Non, parce que je la casse, s'il faut la porte. Oula là, Oula là, Oula là, Oula Oula Je comprends mieux pourquoi la porte est bloquée. Ok Ben, elle peut quand même montrer ses marchandises. Non, elle peut pas. Oh, C'est quoi ce délire C'est quoi ce délire Pourquoi elle est bloquée comme ça Bon, bref, on ne cherchera pas à comprendre. On n'a rien vu, d'accord On n'a rien vu. Allez, on va vendre ben, notre couteau en pierre, puisqu'on en a volé un en fer. Euh, on va vendre la chambre pierre, hop, le seau. Voilà. Là, sont des champignons qui peuvent provoquer de l'empoisonnement, donc on les vend. Euh, non, on va faire eux direct. je vends tout. Je veux pas de poison, je suis capable de les manger. Si je fais pas gaffe. Donc, ça, c'est pareil. F, E, F. Ça, je peux les manger. Ici, je peux les manger. Les choux, on lui vend. Toc, euh, toc, Et cela là aussi, hein, c'est sûr. Resteur quantité de nourriture. Et là, aussi. Bon, ça peut aider. Le mine pertuit. Euh, on va vendre la fourrure pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Les bâtons, c'est pas ce qu'il manque à trouver. Et la pierre non plus, surtout qu'on va aller en hiver. Donc, euh... On est un peu plus léger, on a 1700 sur... 1718 pièces. Là, mais euh, madame, vous êtes bloquée. Hein. Pouvez-vous bouger ouais, Elle peut bouger, mais en l'air. Ok, d'accord, tout va bien. C'est pas, pas grave. Hein. Bon, pareil, hein, on va continuer à. Hop je, je ne peux pas. Je ne peux pas résister aux champignons. Hop. Côté survie, je le monte. Alors, on va aller voir là-bas. Qu'est-ce qu'on a Il euh, y a des quêtes, mais on a aussi la dragouille à monter, bien qu'on avait commencé avec une chez Unigost. Est-ce qu'il y aurait mieux maintenant parce qu'on peut, on va avancer dans le jeu, plus il va y avoir des PNJ autour du feu qui n'étaient pas avant. Alors ici, non. Toi, tu n'as pas bon niveau. Ici... Euh, là, c'est des jumelles. Hein. Elles ne sont pas recrutables. Bon. Alors, euh, toc -toc, on a Wigbert qui aurait une quête. Alors, on va aller voir. Il n'est pas en l'air, Wigbert. Hein. Non. Alors, avez-vous une minute D'abord, on va discuter avec toi. Je me suis récemment mise à la chasse. Ok, avez-vous une minute Le travail Il n'a pas aimé. Mais évidemment, que je lui pose la question. Il pleut. Il est tout mouillé. Ah, puis-je vous aider Bonjour, je suis une personne âgée, je suis incapable de fabriquer des outils. Pourriez-vous m'apporter une, une hache Je n'oublierai pas de vous récompenser. Mais oui, si tu veux. Eh ben, J'espère que c'est pas une hache en fer, hein, sinon la quête, elle fail. Hein. Euh, journal. Touk, touk, touk, nouvelle hache. Une hache en pierre. Tenez, jeune homme, de, je vous la donne de suite. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Donc déjà une de fées. On n'aura plus qu'à se trouver un caillou et des bâtons et se refaire une pierre. Ici, est-ce qu'il y a une autre quête par là Normalement, oui. C'est Inga qui est là-bas en bas. C est Milena. Inga les bugs. Hein. C'est Inga ça ouais. Alors. Elle est descendue de, du haut de son perchoir, là-haut. Donc, on va déjà discuter avec elle. Avez-vous vu ce noble Non, je pense pas. Non, on ne va rien lui dire, en fait. Vu les dialogues. Hmm. Puis-je vous aider Ça dépend de ce qu'elle m'a demandé. Je suis foutue. Les rendements ont été catastrophiques cette année. Je n'ai ni assez de récolte à vendre, ni l'argent pour payer des taxes. Le roi aura ma tête. Hein. Euh, vous savez, je pourrais essayer de vous aider. Vous feriez cela Je vous préviens, c'est une sacrée somme. Ah bon bon je vais aider euh, c'est qu'est ce que je fais je sais pas en fait je ne peux vraiment pas me passer de quoi que ce soit en ce moment non on va pas on va pas tester. notre but est aussi de gagner de l'argent quoi bon alors on va se prendre des petits bâtons hop voilà on va se refaire une, une petite pierre une petite hache on dira euh, il me faut deux pierres hop hop il reste un stockage. Je pense que ça peut ne pas être mal et détruire le champ et le refaire après l'hiver. Je pense que c'est le mieux à faire. Je ne me rappelle pas si dans l'épisode précédent, on avait dragouillé notre dulciné. Ça peut être une bonne chose à faire. Tu veux toujours pas Ah, mais c'est des bâtons qui manquent. Il me manque deux, trois petits bâtons. Hop. Non. Alors, Q. Hop, on lui a donné notre hache. Encore On est seul. Hein? Il me cherche. Le... Hop, voilà. Ce coup-ci, c'est bon. Ok. Alors, on a... On, a... on a débloqué la couture 1. Alors, ce qui veut dire technologie, tu, tu, tu, tu, artisanat, couture 1. Alors, on ne va pas détruire le champ. Pourquoi Parce qu'on a débloqué la couture 1. Avec la couture 1, on va pouvoir débloquer tout ce qui est lin, fourrure, d'accord, euh, la paille, des chapeaux de paille, etc. Et le cuir. Donc, il va falloir se faire la couture 1, euh, le stockage, une maison supplémentaire... Dès qu'on aura dragouillé. Mais ça, on le fera à ah, l'hiver passé. Mais on, on va péter le champ quand même. Vous allez dire, mais c'est parce qu'elle dit. Je réfléchis. Quand je réfléchis, je me contrarie toute seule. Contredit toute seule. Donc, on va passer l'hiver. Donc, on va péter le champ. Une fois l'hiver passé, on va chasser, etc. Tout cet hiver, on va, on va se faire un stock de pierres. Ce qu'on peut se faire quand même, c'est le stockage. Le stockage, ça, on va le faire parce qu'on n'a plus de place. Donc, le stockage. On va péter le champ. On va l'enlever voilà, pour pas avoir trop de taxes. Euh, on va maintenant garder tout ce qui est fourrure, euh, etc. On va, euh, après, ce qu'on fera, on, garde, on, on ira s'acheter des graines de lin. Et puis, on plantera un champ de lin. Comme ça, notre dulciné pourra, euh, nous, si on s'occupe des champs, pour aller plus vite, pour euh, développer tout ce qui est artisanat plus vite, on peut s'occuper des champs nous au début. Et mettre notre dulciné. Au lin, à la couture, comme ça elle nous fera du, du des chapeaux de paille, etc. etc. C'est, je pense, une, une des meilleures choses à moins que euh, d'ici euh, l'hiver passé on ait débloqué d'autres choses. On verra ça, mais voilà. Voilà, là on se on en arrive. On a débloqué un truc important donc couture, couture, artisanat. Voilà, artisanat, et puis après on verra. On, au fur et à mesure du jeu, on va agrandir, on peut s'occuper des champs au début, ça va ça va plus vite parce que les PNJ sont plus lents, ils travaillent plus le matin, donc ils commencent à travailler, je ne sais pas, c'est la fin de matinée, et ils arrêtent, à, on va dire qu'ils commencent à travailler en exagérant à, à, à 11h au midi, à 16h ils ont fini, pourtant à l'époque c'était pas le cas, ils commençaient plutôt le matin et ils finissaient très tard le soir. Et puis ils allaient dormir, enfin ils n'avaient pas beaucoup de vie les pauvres. Hein. Donc, tout ça pour dire que. On aura plus vite fait au début pour monter, euh, de faire nous-mêmes les champs, plutôt que euh, de le faire faire par notre dulciné. À la limite, la dulciné, on le met à la couture. Je pense que c'est mieux. Alors, ici donc, halt, un hein, niveau 3. Toi, tu es quoi artisanat 3 et ça c'est j'ai passé deux en, en champ ouais et c'est comme c'était comment son nom c'est oui c'était elle qu'on va gouiller ici 2 2 2 1 1 1 elle n'est elle pas terrible là. donc on va prendre sa jumelle hein, parce qu'apparemment c'est même tête hein. ouais. alors une garde Avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Je sais pas si là je vais pas perdre hein, s'il si fait ça. Bon là il pleut plus. Enfin, on va la draguer direct. Euh, je vais vous dire quelque chose. Hein. Oh non, bah, on, on, là, je t'aime beaucoup. Elle va peut-être pas aimer. Non, on va garder parce que là elle est recrutable. Donc, euh, hmm ok. On va discuter avec tout le monde un petit peu. Euh, Avez-vous une minute Ah, mais il y a Unigost, e on peut lui vendre des champignons pour qu'il s'empoisonne. Hop, je m'en vais. Au revoir. Unigost, e euh, ça t'intéresse les champignons pour t'empoisonner plus vite hein Alors, il nous là. Hop, F, -E F. Ah, j'en je avais qu'un hein bon, Je croyais que j'en ai plus que ça pour le tuer. Et les deux bâtons, voilà. Donc, euh, avez-vous une minute Récemment, je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute Récemment, je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute Quand ça marche, hop. Ici, Bertha. Bertha, Berta Bertha. Elle est niveau 67. Donc, elle serait recrutable aussi. Et le travail Avez-vous entendu des ragots récemment euh, 72. Ça va, elle aime les ragots, elle. Euh, avec une minute? Non, ça c'est des questions là. Euh, vaut mieux pas les prendre. Je vais voir son ses stats. Alt, elle est nulle. Nul, nulle, nul. Nulle. Allez, on va parler ici parce qu'après ce sera un couple. Puisque à moins qu'on trouve mieux sur le, le, le truc, on est à 50. Désolé, il a pas le temps. Bon, il a 6, mais il a pas le temps. Alors. Elle euh, vaut une minute. elles non plus. Ah non. Et toi, Odo? Avez-vous une minute Ils ont pas le temps de me parler Pourquoi Ils Boud Ils font du boudin tous. Et là c'est. Ah oui non, mais là c'est euh, Rudolfina. Avec une minute. Est-ce que vous avez un, Bon, on s'en fout, elle a 59 ans, on ne peut pas la recruter. Donc, est-ce qu'elle a entendu des ragots Oui, beaucoup. Ok, un mirago. -vous une minute, comment allez-vous Allez-vous une minute Non, cela, c'est deux questions-là. Là. Le, le noble et euh, celle-ci. Quelle journée de travail C'est presque sans arrêt. Euh, c'est qui tout double Donc, je préfère pas. Voilà. Ok, bon, alors... Euh, comme d'hab on va regarder on est là, on va regarder Fais gaffe qu'il soit et voilà. donc là il y a quoi il y a une massue, on s'en fout on cherche surtout des outils qui nous seraient utiles dès euh, le départ pour nous aider n'est-ce pas ici il y a catch. non ici on a du mine pertuis et un sac une pelle là bas ici on est en mode je repère on vole pas pour l'instant ils sont pas couchés hein. euh, ici c'est de la déco donc on s'en fout Là, il y a un petit panier à nos vies. Quoi qu'on la décompte on peut la revendre aussi. Hein. Euh, la pelle, je la piquerai bien. Pourquoi Parce que la mienne ne va pas être éternelle. Donc. Euh... On va se mettre là. Comme d'habitude. Fais gaffe. Ils ne sont pas tous couchés. Hein. Non. Mm -hmm. L'autre qui fait sa ronde, il part vers où? Ouais, me voit pas là, mais bon, attendre qu'il s'éloigne un petit peu. Allez, va-t'en, zoom, il vient vers moi. Hop, pas vu. déjà, je peux prendre les planches, ça sera économisé. Pas vu. Pas, lui, pas pris Hop. Hop, attention, il est là. Alors, au tout début, euh... il arrive au tout début du jeu. Il n'y avait pas euh, ces gardes là, qui faisaient les rondes. C'est depuis qu'on sait que euh... bien avant les chevaux, on savait que les voleurs allaient être mis en place on avait une quête nous demandant de recruter euh, des gens pour faire des rondes. Donc, euh, mais au tout début du jeu, ils n'y étaient pas ça. Au tout début, tout début, tout début, on n'avait pas. Donc, c'était beaucoup plus facile pour piquer les affaires. Mais là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vous l'appelle parce que, bon, c'est des souches d'arbres qu'on va enlever. Parce qu'il y a quand même pas, pas mal de rondins à planter, à, à couper. Et les souches d'arbres, si on les laisse, elles repoussent. Si vous laissez les sous-arbres, l'arbre va repousser. Bien, il revient. Euh, par contre, si vous l'enlevez, il ne repousse pas. Donc, dans notre village, ça va quand même être mieux de ne pas avoir des arbres partout qui poussent. Il ne m'a pas vu pourtant, mais euh, va voir. Tu sais, tu devrais aller voir vers la taverne. Parce que là, honnêtement, ici, il n'y a rien à voir. Voilà. Va vers la taverne. Bien, il ne me verra pas là. Hop. Ça va me manier. pas vu, hop. Tuc, tuc, tuc, tuc, tuc. hop là. On va aller ici. Est-ce qu'on a des trucs ici Si à chaque fois il y a quelque chose, mais là, je crois que je, on a tout piqué. Du coup, le propriétaire là, il s'est dit bon, ah bah, c'est pas possible. Enfin, euh, j'avais j'avais plein de trucs et je les ai plus. Je change d'endroit. Euh, des planches des planches ici il y a un seau c'est quoi ça ah une roue en pierre là où aussi peut être euh, Ouais. je me fais choper non il pas vu pas pris Hop. le seau il m'a pas vu okay. ici on s'en fout Est-ce qu'il n'y a pas des planches par là Voilà, des bûches. Mais je préfère couper les arbres. Vraiment un grand coup de dépannage. Ouais, je viendrai chercher les bûches ici. Donc, il n'y a rien de bien folichon. Alors, on va... on l'air de rien. On a piqué ce qu'on voulait. et je failli m'étrangler en, en disant ça. On a appliqué ce qu'on avait besoin, du moins un outil. On va faire un petit peu le tour ici, un truc. Euh, là, il n'y a plus de planches. Tant qu'on n'a pas la, la, le, le matériel euh, pour faire les planches, l'abri à bois, on est un peu euh, coincé. Donc, euh, autant se servir dans les planches. Ici, on a quoi On a tout piqué. C'est du chauffage, bois de chauffage. Je m'en fous. Il n'y a rien. Alors là, par contre, il y a souvent des trucs, mais comme je vous ai dit plusieurs fois... Salut es bien euh, Je suis comme toi, je fais une ronde. Je suis, ici, il n'y a pas des voleurs. Euh, ici, c'est beaucoup plus compliqué pour piquer. Pourquoi Parce qu'il y a eux, là. Il y a eux, là, autour du feu. Et euh, ils y passent la nuit, bien évidemment. Ah, ici. ah mais merci de me montrer qu'il y a des planches, là. C'est cool. On va lui parler, hein. histoire de lui dire hein. Salut euh, t'as une minute travail ça va que t'en sors T'aimerais travailler la couture Tu m'étonnes. Et quand on vous y met, vous voulez quand même y travailler. Et vous avez une minute. Non, t'as pas le temps de bavarder. Bon, ok, salut. Bon, je tourne aussi, hein, voilà. On éteint notre torche. Donc là, c'est bon. Là, je crée un nom. Là, ils vont nous voir. C'est mort. C'est mort, ils vont nous voir. Je vais essayer de ne pas trop perdre de poids, maintenant, dynastie. Hein. Je vous ai assez montré comment on vole. Donc ici, on a un sac, euh, des bâtons. Là, on a encore une ouf. Bon, on s'en fout, à la piqué là-bas. Ici, il y a un seau, mais... Euh, bon, eux là, non, c'est pas possible. Bon, ok. Allez. On a un peu faim. Donc, on va manger nos, et nos champignons. Voilà. Alors là, il n'y a pas d'empoisonnement de... Voilà. celui-là on vérifie quand même non ok l'air de rien si vous regardez ma barre de nourriture comme je vous disais ça peut quand même bien dépanner hein. les champignons et on va manger les autres Mais ça doit pas être super bon hein. franchement honnêtement regardez il y a quand même champignon j'ai remonté ma barre de nourriture pas mal ça. Bon allez. Sur ce bois un coup. Sur ce, on va boire un coup. On va revenir à la maison. Hop. Alors, vous savez que on a des renards à chasser, mais évidemment, pas de nuit. Donc à Borovo, on a elle là qui veut des, de, de, que je paye pour elle. Hein. Il y a deux quêtes à Baranica. Euh... Mais on va d'abord aller chez nous casser euh, le champ. Voilà. On a combien d'argent pour vous montrer un petit peu 1721. Voilà. 1721. Et on est à l Dans trois jours, c'est l'hiver. Hop. champignons. Alors, on va aller chez nous. Et après, ben l'autre journée, on, on, on cherchera des renards. On va essayer de trouver les, les, les petits renards. Je ne sais plus trop où ils sont, mais enfin bon. J'avais référencé ça sur un papier. juste à côté de moi. J'avais fait une, une map. Alors, les renards, on peut les trouver ben, euh, au niveau de la map. Alors, si vous avez un papier, un crayon, notez maintenant. Donc, ici, vous allez trouver des biches, des renards, des bisons, des sangliers voilà ici vous avez pour les versants bord les loups, etc vous avez des sangliers aussi entre autres ici, faites gaffe, il y a des loups à cette partie là près de dénica vous avez euh, des renards ici ensuite, il y en a ici Oh, attendez que j'aurai mon truc à peu près par là où je suis là. Il y a des renards dans cette, cette zone. Ensuite, si vous remontez vers Ornica, ici là, c'est parti là. Ici, vous avez renards, biches, euh, loups, bison et bien sûr, les fameux ours qu'on aime bien au niveau de la grotte. Voilà. Et ensuite, ici, euh, donc des loups pré au dessus de Denikala, au niveau du lac des renards et des biches juste ici au dessus de Denikala. un petit peu plus près de Gezerica vous aurez il y a une grotte qui est par là et il y en a une autre ici et l'autre je vous l'avais montré celle d'en haut ici près de la grotte à peu près à ce niveau là hein, à kiff -Kif euh, vous avez des renards et des biches ici quand on va vers... Euh, où c'est que c'est Lesnica Ici. Lesnica ici, par là, il y a une grotte aussi. Et dans grotte, à côté de la grotte, je vous laisse deviner ce qu'il y a. Vous comprenez mieux, hein D'accord Voilà, il y, bah, y, a, y a un ours. Il y a Teddy. Et ici, vous avez des loups. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ici, donc, vous avez la, la grotte, l'autre grotte comme je vous dis là j'ai pas vu de loup et ici il y a des sangliers un petit peu de tout quoi. donc on ira voir Baranica et Branica aussi les quêtes qu'il y a et si vous souhaitez que je vous dise sur une vidéo assez courte donc évidemment ça va être avec euh, je ne vous, vous mettrai pas la map comme ça parce que le temps défile mais euh, je mettrai un, un fond d'écran peu importe et je vous, je vous je vous listerai les vendeurs si vous voulez avec euh, les villes et ceux qui vendent voilà, donc euh, ça vous permettra de le mettre en pause et vous, vous le notez, si vous le souhaitez, vous le mettrez en commentaire. Ok, bien que j'essaye de vous le dire au fur et à mesure que j'avance, hein, quand j'ai besoin d'un truc, je vous dis, bon ben voilà, c'est là que je vais le chercher. Donc, des champignons, ça peut dépanner. Hop, hop, vous avez vu, ça va quand même bien remonter la, la, la nourriture. Et je vous rappelle que survie, euh, euh, euh, euh, survie, ça me débloque ici. Hein. Voilà. La survie, ça me débloque euh, le pavillon de chasse, etc. Donc tout ce qui est récolté comme ça, c'est de la survie. Pas vraiment ce qui m'intéresse, mais enfin, ça dépanne euh, au niveau nourriture. Alors, euh, j'ai perdu dans quel sens je suis. vous Si vous ne me suivez pas pour les jeux de survie, je suis en train de me barrer à l'opposé de là où j'habite. Elle est là, ma maison. Si vous ne me suivez pas dans les jeux de survie, euh, même avec une boussole et une map, je me perds. Donc, euh, ça résume un petit peu euh, la situation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je me perds, voilà. Donc, alors là, maintenant, il va falloir penser ça va être compliqué je vous le cache pas et 7 heure du mat il n'y a pas très longtemps que je me suis levée et euh, donc réfléchir ça va être compliqué donc je devrais m'en sortir quand même on va, va falloir commencer à penser surtout si on met le stockage euh, comment on va faire ça alors on va déjà péter le champ ça je l'ai dit on va le faire alors on va prendre le maillet Hop, On va le mettre là. S'il veut bien. Hop, voilà. On va casser le champ. Déjà, ça, ça sera fait. Alors, on va le détruire. On a récolté nos. champs. Nos, nos... Voilà. Hop. Non, déjà, on n'aura pas ça à payer. Ce sera pas mal. Donc, on va prendre notre petite hache. Quoi qu'on a déjà. Euh... Euh, il fait nuit, évidemment. Euh, on va voir si notre piège à lapin, il y a un petit lapin dedans la torche serait mieux il y a un lapin alors hop collecte et réenclencher le piège à lapin alors pour ceux qui essayent de faire plusieurs pièges à lapin vous pouvez pas évidemment ce serait trop facile hein? euh, vous faites 50 pièges à lapin et puis euh, vous, euh, vous avez plus qu'à qu manger les lapins en fait donc non ça passe ça, ça marche pas donc dehors on va mettre nos planches puisque là on va en avoir besoin les pierres on va préparer tout ça dehors on en avait déjà mis on avait mis un petit bordel dehors euh, donc on va le mettre ici je mets ce qui sont là donc hop inventaire on va pour gicler nos planches alors X, E, F, ça je vous l'avais expliqué. Les pierres, on va les mettre au changement de saison, j'espère ne pas tout perdre hein, quand même. Ça m'embêterait. Ok. Bon, les planches, on les met là. Donc, il va falloir penser, mais alors de nuit, c'est assez euh, complexe. Euh, comment on va organiser ça Alors, moi, je serais, si ça passe, c'est toujours le même problème. Est-ce que là, le stockage, y passerait Quoique. Essayez de s'imaginer le village un petit peu plus tard. C'est ça qui est le plus compliqué. Hein. Là, j'ai mis la maison. Parce qu'il faut se rappeler que dans le jeu, euh, maintenant, euh, que les bandits sont installés, qu'on a nos chevaux. bandits par le biais des pop-up, je le répète, il va... Il va falloir fermer notre village. Donc, euh, que je pas le même problème que dans ma partie. J'ai étalé énormément le village. Et résultat du topo, euh, je me retrouve à devoir mettre une barricade qui est extrêmement énorme sur la longueur. Mais en même temps, on ne peut pas faire un village de schtroumpf. Donc... Euh... Alors, soit on s'étendra vers là-bas... Attendez, on va le faire dormir comme ça la journée va passer parce que là, hop, on n'y voit que dalle voilà alors euh... j'aime beaucoup euh, cette luminosité là avec un petit peu de brume c'est très joli, je ne sais pas ce que vous en pensez moi j'aime beaucoup, on va étudier tout ça alors ici, donc on a le chemin donc qui arrive à parce que quand le commerce va être implanté voilà. et là on a un croisement aussi mmh. donc cette maison là effectivement va être cassée après quand je vais avoir le niveau 2 je vais la casser donc elle sera plus située ici alors en bordure de la route ici je vais sûrement mettre les maisons voilà bordure de route les maisons et là bas euh, on irait jusqu'où avec le village Ouf. attention parce que là on commence à avoir des cailloux donc on risque d'être embêté pour euh, pour, euh, pour pouvoir poser, mais par contre, ça peut être très bien pour euh, quand on aura l'abri d'excavation. Donc, ce serait se développer sans détruire les béla, le garder pour notre village. Ce serait se développer vers la droite. Donc, c'est compliqué là. Hein. On va déjà aller chasser nos renards. Là, on commence à rentrer dans le système où il faut réfléchir. Il euh, faut réfléchir, il faut se dire, alors comment je vais positionner ça Pourquoi Parce que déjà, quand vous aurez, ça demande énormément de ressources. Euh, les ressources, quand vous cassez un bâtiment, vous ne les récupérez pas. Le problème, il est aussi là. Il y a des jeux comme ça où vous récupérez, d'autres où vous ne récupérez pas les ressources. Celui-là, on fait partie, quand vous cassez un bâtiment, vous ne le récupérez pas. Quand vous allez débloquer le niveau 1, on va chercher des renards en même temps que je vous parle, hein, renard ou autre, hein, je ne sais pas sur quoi je vais tomber, et c'est vrai que je ne joue pas à la manette pour chasser. Le problème étant que, euh, quand vous aurez mis votre stockage niveau 1, et que vous allez débloquer le niveau 2, euh, il faut, vous ne cassez pas votre niveau 1 tout de suite, bien sûr, hein c'est logique, vous allez construire votre niveau 2. Le niveau 2, il est un petit peu plus grand que le niveau 1. Pareil, le niveau 3 est un petit peu plus grand que le niveau 2, 3. Vous ne le voyez pas à l'œil nu. Au niveau du contenu, vous le voyez, mais à l'œil nu, vous ne le voyez pas. Mais euh, ce qui implique que si, par exemple, vous, vous avez mis votre, euh, je dis une bêtise, votre niveau 1 ici, voilà, et à côté, vous avez collé, je sais pas, la forge, machin, un truc. Vous avez fait tout un, tout un coin comme ça, avec, on va dire, les stockages. Allez, on va dire stockage niveau 1, euh, nourriture niveau 1. Et euh, à côté, vous avez mis, on va dire, la, la barne. J'ai toujours du mal avec ce mot, vous ne m'en pas. pas. Vous m'avez compris, la grange. Voilà. Ce qui va se passer, c'est comme vous avez votre niveau 1 de stockage de nourriture qui sera ici, vous allez vous dire, mais mince, euh, comment je fais euh, Parce que c'est pas prévu, c'était pas j'avais pas prévu mon plan comme ça. Donc prévoyez bien parce que bah, votre niveau 1, il est là. Donc à côté, vous avez collé le stockage de nourriture 1. Et à côté, vous avez la grange. Donc euh, il va falloir que vous cassiez ici votre niveau 1 quand vous aurez construit votre niveau 2. Votre niveau 2, si vous voulez garder le même système, il faudra le placer après la grange. Et une fois que vous aurez construit votre niveau 2, vous casserez votre niveau 1. Et pareil, attention, calculez aussi. Quand vous allez avoir votre niveau 3 de, de, de, de débloquer, il faudra le reposer. Donc, calculez bien, laissez de la place. Pour, euh, au début, ça va être assez espacé. Pas, ne collez pas tout au bâtiment au départ. Essayez de vous faire un schéma de votre village dans votre tête. Et ça, c'est le plus dur. Honnêtement, c'est le plus dur au, au, au début. Parce que... Ben, on ne sait pas trop encore comment on va organiser tout ça. Et euh, quand on casse quelque chose, on ne récupère pas les ressources. Donc, euh, ça demande énormément de ressources. Ça, ça demande des planches, ça demande euh, ça demande des planches, ça demande des bûches. Alors, vous me direz, couper des arbres, ça fait monter de trucs, oui. Mais bon, euh, quand euh, vous voyez la taverne niveau 1, niveau 2, niveau 3, je peux vous dire que vous n'avez pas envie de la casser tous les jours. Moi hein. euh... bon, Je l'ai fait, déménager, ça m'a un petit peu cassé les pieds. Bon, on va essayer de donc euh, de trouver ces maudits renards. Alors je suis où Je suis là. Donc, par rapport à ma map. Euh... Je suis, je suis, je suis... Je devrais en trouver par là. stavia Ouais, je devrais en trouver par là. Ici, là. Je peux aussi trouver des loups après ça euh, la map je l'avais fait il euh, y a un petit moment de ça mais bon je ne vais pas me gêner non plus parce que l'hiver arrivant hop après l'hiver c'est finger in the noise pour les euh, pour les cailloux hein. euh, on galère pour les trouver hein, mais l'hiver euh, profitez-en pour en faire le stock hein, parce que euh, là on les voit bien l'hiver dans la neige et et euh, je crois que c'est la période dans le jeu, dans le jeu hein, que je trouve la plus belle hein, au niveau des coloris. C'est vraiment. elle est magnifique. Alors j'espère pas de me taper un loup, parce qu'on euh, est mal. Hop Alors là, je ne peux pas faire d'ellipse hein, puisque je cherche un animal. Donc euh, le problème étant que si je fais une ellipse et que je vous récupère après, euh, Peut-être quand j'aurai tué le premier renard et puis après pour tuer les deux autres, le temps que je le trouve, je serai une ellipse. Mais là, je vous garde avec moi le temps de trouver le renard, euh, au moins les renards. Comme ça, si je me tape un loup, vous pourrez vous moquer de moi. Hop, pour l'instant, hop. Alors, c'est pas que, mais quand on a quand même pas énormément de nourriture. Alors, on reste à l'affût parce qu'ils font... Ah non, on reste plus à l'affût, là. Il y a des mines pertuis partout. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Les, les renards font des petits, des petits bruits euh, sourds. Donc, ils sont assez faciles à repérer. Mais encore, faut-il les trouver. Voilà, pierre. On s'en fout. Alors, hop. J'avais un, un spot de mille-pertuis. Je n'allais pas le rater. J'ai pas envie de me taper un euh, loup, honnêtement, avec ouais, vous hein. euh... Voilà, je vais me taper un sanguille. Bon, ça montre à la chasse, vous me direz. Allez, attends, c'est pas toi qu'on... Ah Il m'a fait... Et les biches, je sais pas si vous avez remarqué, je change complètement le truc. Viens, viens là, viens. Petit, petit. Les biches, je sais pas ce qu'ils leur ont fait. Ils leur ont donné, je sais pas, ils, ont, ils leur ont changé la nourriture, non hein. Parce que elles ont un turbo maintenant les biches. Déjà, c'était pas évident, à les choper. Alors là, euh, honnêtement, ils leur ont collé un turbo. Non, je d'abord ma, ma lance. Ils leur ont collé un, un super turbo, quoi. Hein. Euh, là, les biches, pour les choper, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Ouais, bon, c'est parti pour un renard, on a un sanglier. Ce jeu est vraiment très relaxant. Très cool. Très calme. Il y a un truc qui court. J'aime pas du tout parce que je sais jamais si c'est. Euh... D'ailleurs, je sais pas où c'est. C'est une biche. Euh... Je sais jamais si ça, va. ça arrive par devant ou par derrière. On a le bruit, mais on sait jamais par où ça arrive. Et euh, on se fait avoir très facilement. Alors, surtout que je suis la manette. Chirel, enfin, Chirelle, ne joue pas à la manette quand tu chasses. Est-il possible euh, de ne pas avoir de loups mais d'avoir des renards C'est une bonne question. Faudrait les trouver maintenant. Pourquoi Parce que l'hiver, ça ne va pas courir les rues, hein. Enfin les forêts plutôt. Est-ce qu'on a des, des, des quêtes, une quête par là Parce que je m'en vais vers là, mais il n'y a pas de quête peut-être plus aller vers Branica et tout ça là-bas peut-être ce serait peut-être mieux allez je voudrais entendre un petit ouais je fais très mal renard je sais mais j'aimerais entendre des petits comme ça je sais qu'il y a des renards et puis quand on les chasse c'est trois maudits renards là c'est une partie de plaisir Donc, on va aller vers Brannica et tout ça. Alors, là, par contre, là-bas, on va avoir les bisons. Ça peut être pas mal aussi, les bisons. Mais je suis pas sûre de revenir très léger avec. Donc là, je vais reprendre la manette, puisque là, il n'y a pas de renard. Donc, pour traverser. Par rapport à la map, je suis comment Ouais, j'y vais direct. Euh, j'y vais ou il y avait un... Non. Euh, vous avez vu, hein Je suis un aimant en mine perthuis. Je les rate pas, hein ok donc oh, par contre niveau faim et soif c'est pas le top là euh, on va manger on va boire alors on va manger nos pipi. alors ça on, on mange pas poison celui là on peut on a combien 12 je vais mollo pourquoi Parce que je sais pas si l'autre en dessous c'est le poison ou pas hein. ah. Voilà, risque d'empoisonnement. J'ai bien fait de faire mollo. Et lui, là, par contre, j'ai eu plein de pots. Hop. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, Et Regardez, je vais me retrouver à avoir la, la nourriture. Rien qu'avec les champignons. Quasi fou, si c'est pas beau. Donc, comme quoi, les champignons, ça sert. Les ceux où il y a risque d'empoisonnement, à vous de voir si vous les mangez ou pas. Moi, perso de mon côté, c'est Nietzsche. Pour l'instant, on n'aura pas beaucoup avancé. 52 minutes. Dans cet épisode 3, c'est plutôt épisode balade. Hein. Euh... Non, à la recherche des renards. Ça sera peut-être pareil dans l'épisode 4, je ne sais pas. Parce que déjà, 52 minutes de, de vidéo. Et vu que je vous garde avec moi, euh, ça risque un, Hop, un petit coup pour se laver. On va faire courir un peu l'Icosse. J'appelle tous tout, tout les bonhommes Nikos. Que ce soit dans un jeu de zombies, un zombie est un Nikos. Donc euh, j'ai des expressions qui sont bien typiques de ma région. Donc... Euh... Alors, y a-t-il des... <tousse> renards ici J'ai tout trouvé sauf les renards. Être... J'ai remarqué. J'ai remarqué que dans ce jeu, euh, quand on vous... vous avez une quête... Hein. Alors déjà, il faut que je me dirige vers... Hein. Ouais, je me dirige. bon, C'est bon. Euh, quand vous avez la quête qui vous dit euh, pendant la nuit, euh, oui, on a entendu des hurlements. Euh, faut... Est-ce que vous pouvez hein, nous aider Il faut tuer 6 loups pendant la nuit. <rire> Il est où J'ai le, le radar. Hein il ne doit pas être très loin. Je l'ai entendu. Bon, on est parti à la chasse au renard. Il n'était pas très loin. Hein Petit. Je ne sais plus lequel c'est. Rox et Rookie, je ne me rappelle plus. Qui était Rookie, qui était Rox Non, Rox, c'était le renard. Il me semble. Oh la vache, il y en avait un, mais t'es où il y avait la bionique. Je sais même pas si je l'ai pour, le, pour les animaux. Bon. Bah ben écoutez, il a fait... Mais je l'ai pas trouvé. On en trouvera, hein. On en trouvera d'autres. Donc, euh, au niveau de la map, je me suis pas trop... Euh, ouais, je suis en train de partir vers la gauche, c'est pas bon. Euh, un petit peu comme ça. On c'est Mais ça m'énerve. Hein. Euh, hum. Il a fait. Là-bas. On le chope. Finalement, il va courir. Bon, on en a eu un. Ah, il n'est pas mort. Il est pas mort. Ah ah ah ah là il... oh bah, j'aime pas le bruit qu'ils font les pauvres quand, euh, quand on les tue là bon ils m'auraient pas fait cadeau hein ils il m'auraient euh, bouffé de toute façon mais j'aime pas le bruit qu'ils font les pauvres si Sinon... pouf Et il a rendu l'âme la... alors champipipi là plantin champipip Hop Donc, pas pour ma carte, apparemment, c'est bon. Là où je vous disais pour les animaux, puisqu'on est dans la région où je vous avais dit qu'il y avait des renards. Mais pas que. Mais pas que. Donc, est-ce qu'on peut entendre notre. Hop, mi-pertuis. Ça, on va revendre là-bas. Prévoyez vos sous. Je vous le dis et redis. Alors. Là, je me suis repasser la manette et c'est quand je repasse la manette qu'il va y avoir un loup. On va rester à l'affût. Il ben... n'y a pas de... Par contre, il risque d'y avoir des... Ah ouh Là, je ne suis pas sûr. Hein. Je vais bien vers... Euh... Ouais. Mm -hmm. Parce que là, au niveau lance, le loup il me bouffe, hein, je vous le dis. Autant le renard je le tue, mais là, là, là le buffle ou le truc, je le tue pas. Hein. Alors, mine perdu. Ok. Ici. Alors je pourrais hors, hors caméra, là vous me le direz, si vous préférez que je fasse comme ça. C'est quand il y a des, des quêtes de chasse ou autre, euh, vous les faire hors caméra et vous reprendre une fois que la quête qui m'aura dit vas-y tu trois renards ou 10 lapins ou ce que vous voulez, et là, est passé. Là c'est vous qui me le direz. Euh, pareil, est-ce que vous préférez que je fasse les constructions en dehors de vous et que je reprenne quand j'ai construit ou est-ce que vous voulez que, que je fasse tout avec vous, quoi, en direct, en live, que vous voyez euh, comment je fonctionne, vous me direz ça Parce que comme ça, moi, ça m'évitera de devoir faire trop de montage, de coupure, etc. D'autant plus que là, euh, je ne vais pas en faire du tout. Donc, euh, voilà, tenez-moi au courant de ça, ce serait gentil de votre part. Euh, comme ça, ben, je sais que vous préférez que je chasse, que je chasse sans vous et que je vous reprenne quand la quête est faite de chasse ou euh, voilà, là c'est vous qui me direz je vous laisse décider alors Pierre on va lui vendre on est déjà pas mal lourd dans le sens où on n'a pas l'atelier de couture ni rien pour l'instant on va vendre ça, on va la fourrure c'est pas ce qui va manquer après, vous inquiétez pas on va vendre le millepertuis le champignon empoisonné le seau volé L'appel en bois, on garde. Hop, hop, hop. Tout le reste, on garde. Ouais. Les, les bâtons. Les trois petits bâtons. Hop. En vivant. Alors, de rien, 1800. Hein. Ok. Alors, il y a une quête ici. Je ne sais pas qui c'est qui a. Alors. Euh, hop. Ah, ben, c'est Bogman. Alors, tout dépend de la quête. Hein. Parce que. Hop. Alors, puis-je vous aider Pensez-vous vraiment que vous êtes un meilleur bûcheron que moi Prouvez-le. Voyons si vous pouvez rassembler plus de bûches que moi en une heure. On parie que pour 50 pièces, le gagnant rapporte tout. Acceptez-vous le défi Ouais. Tu veux jouer au bûcheron Ben on joue au bûcheron. Alors, c'est si un petit peu dommage. On pourrait stepper. Euh, ce qu'on va faire On va stepper là-bas. Vous allez comprendre ma, ma, ma, ma, ma, ma logique. Je vais vite aller chez moi et je vais couper les arbres chez moi. Comme ça ça me fait les bûches dont j'ai besoin. D'accord Plutôt que les j'ai pas besoin de lui donner à lui. Bon, je perds un petit peu de temps, vous me direz, je risque de perdre le pari et le défi de faire ça. Mais je pense qu'il sera mieux de le de le coup, de les couper à côté de notre maison. Comme ça on les aura à disposition. Les quêtes de, de coupe d'arbres comme ça. Mais à part celle qu'il y avait de Dagobert. Où il fallait lui donner à lui. Là, il ne faut pas lui porter à hein, lui. Hein. Euh, Je pense pas. Euh, mais les couper là-bas, ça aurait été idiot. Parce qu'on ben, aurait perdu toutes les bûches. Donc là, on ne va pas chômer. On se magne. Parce qu'on veut gagner. On garde notre truc à la main. ou quoi On croiserait un renard euh, qui passe. Mais, enfin, là, ça m'étonnerait. De ce côté-là. Alors, hop, On se magne la stamina, je suis en train de tuer mon perso hop alors je vous garde pour le pour le, le, le concours de bûche hein. allez je vous garde ça, risque, ça va pas être super passionnant alors je n'aime pas les, les vidéos en accéléré je n'aime pas ça parce que déjà niveau montage si vous en faites vous comprendrez si vous n'en faites pas, il euh, faut vous dire que niveau montage, euh, si vous faites un accéléré, il faut aller incorporer une musique, etc. Et comme je vous ai déjà expliqué, moi, en ce qui me concerne, déjà, les montages, c'est très long à faire. Et euh, voilà quoi. Donc, on va, ben, on est parti. On va couper des bûches. Allez, on coupe des arbres. Attendez, on va mettre la quête. Hein. Combien on veut on est, on est en concours sur combien de bûches Défi du bûcheron. F. Ah, faut lui donner. Ah oh, merde. On va voir. On va voir si c'est le cas, je repars là-bas. Hein. Normalement, euh, ouais, lui livrer, c'est bizarre. Honnêtement, c'est bizarre. porter 4 rondins hein. Ouais, ben non. et bien, on va repartir là-bas. Donc, je pense pas que je vais gagner le pari. Non, ils ont changé beaucoup de trucs. Je passe pour une noble là. Euh, je me ridiculise toute seule. Euh, faut que je revienne à Branica, ici. Donc, on va mettre le point sur la carte. F. Voilà, merci. Euh... Je vais faire gaffe parce que là, je vais y aller à la, un petit peu à la bourrin. J'ai la manette. Puis, qu'il faut lui donner. Alors ça, ils l'ont changé aussi. C'était pas du tout... Euh... Toutes les quêtes comme ça, en fait, c'était... On a les, euh, les buffles qui sont là. Ok. J'ai pas le temps de me battre avec toi. Euh, c'était pas des quêtes au début où il fallait leur donner Alors Bon, peut-être pas à chaque fois mais là apparemment lui il a décidé de me contrarier donc je vais perdre 50 pièces parce que j'ai voulu faire euh... mais c'est bien d'un côté de faire ce let's play avec vous pourquoi parce que je n'ai pas vécu ça dans ma partie il y a des dialogues que je découvre avec vous il y a beaucoup de choses que je découvre avec vous là c'est assez sympa. Alors que je me plante pas parce qu'il y a Baranica et Branica. j'ai pas l'impression que l'Icos soit de ce côté. Si, 313 mètres. Il est où, perdre 200. Donc là, je suis où Je suis à Branica. Donc c'est là-bas. va faire nuit. Je, je vais perdre. Je vais perdre 50 pièces. C'est la règle du jeu, du jeu, ma pauvre Lucette. T'as voulu. Euh, voilà. T'as voulu, t'as perdu. Bon. Allez, on court. Je, je tue mon perso. Hein. Il y a des mines perdues partout. Tant pis, je m'arrête pas. Il n'y a, a pas le teddy. Comme je vous l'ai dit, la grotte, elle est là. Juste sur la droite. Je vous la montrerai après le, le, le, le coupage de bûches. Personnellement, c'est celle que je vous recommande. Moi, je comme je vous avais dit, l'ours, je l'ai vu qu'une seule fois. Ici, sur la gauche. Je ne jamais vu près de la grotte. Là, sur la droite, vous la voyez ici. là. Voilà. Et euh, je vous conseille celle-là. J'ai jamais vu euh, l'ours à part un hiver. Il était là, ici, sur cette montagne. Voilà, donc c'était pas très gênant. Allez, quatre bûches qu'on va porter à l'Écosse. Donc, hop, ici, quatre bûches. Et un petit arbre. Je crois qu'on a perdu, il hein, faut être honnête, le temps d'aller là-bas de repartir. Mais ils ont changé, le patch a vraiment tout, tout, tout modifié. N'hésitez hein. pas à aller voir la, la vidéo du patch. Parce que même moi, j'ai été énormément surprise quand je suis revenue dans ma partie. Je me suis dit, mais pourquoi ça me dit qu'il faut de l'engrais Je ne comprends plus. Et euh, sur, sur le Discord des, des devs et de... Mais c'est américain euh, tous ceux qui parlent sont euh, 3 et 4 voilà. euh, Parle pas français, donc si vous parlez français, oui, allez-y Si vous parlez pas français, ça risque d'être compliqué Et c'est là que qu'effectivement, que, qu j'ai pu voir tous les changements qu'il y avait Et je peux vous dire que, waouh Ça change beaucoup le jeu, je sais pas ce qui nous prépare J'avoue que c'était rapide, tenez, vous l'avez mérité Ah ben non, on a gagné euh, Peut-être que nous pouvons apprendre quelque chose l'un de l'autre. Merci, je suis toujours prêt à apprendre. On a gagné 15 points de réputation. On va lui parler quand même. Non, on peut pas. Si, avez-vous une minute Ok, plus 5. Avez-vous une minute Ça, moi, Je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute Il fait beau vous une minute Il fait beau. Et vous une minute Là, j'ai pris moins de 5. Hein. D'accord. Alors, qui c'est qui est recrutable ici Elle, elle est... Waouh On change de chérie. Je vous le dis, moi. On prend Cunegonda. Pourquoi Regardez. Niveau 3 en agriculture. Niveau 3 en diplomatie. Niveau 3 en artisanat. Bonjour, madame. Avez-vous une minute Récemment, je me suis mis à la chasse. Plus deux. Avez-vous une minute Et le travail ça, ça va piquer, je crois. ça. Je reviens juste de mon travail. Voilà. Ok. Avez-vous une minute Comment allez-vous ces temps-ci Plus dix. Wow Avez-vous une minute et le travail Moins 5, mince. Euh, Puis-je vous dire quelque chose, belle dame Enfin, On va se vanter un peu. Je ne sais pas sûr que ça marche. Hein. Je suis récemment allée à la chasse et j'ai en fait affronté un ours. C'était un combat difficile, mais j'ai remporté la victoire à la fin. Ça devait être effrayant. Je suis contente que tu ailles bien. Ah, elle a aimé. Je vais vous dire autre chose, belle dame. Euh... On ne va pas se monter comme ça. Je vous a t déjà dit que vous aviez de beaux yeux mmh. Tu penses vraiment cela Merci. Oh, on a du bol. Hein. Alors, je vais vous dire quelque chose, belle dame. Non, elle veut plus me parler. Elle a besoin de temps pour réfléchir. Ok. Donc, là, je pose ma manette. Concernant cette partie. Si vous le permettez, je vais euh, le noter. J'ai un papier à côté de moi. Ça prend deux secondes. Donc, on sait. Parce que moi, je ne vais pas m'en rappeler. Bien que je rebascule la vidéo, j'ai pas retrouvé. J'ai regardé l'épisode 1. Je ne me rappelle plus qui c'est qu'on avait dragué. Donc, future épouse. D'accord. Vous voyez comme quoi on peut trouver euh, des niveaux 3. Hein. Donc, ce sera Kune gunda. Kuné. Gunda et elle est située au niveau de la map. Elle est située à Branika. À Bra voilà, je souligne qu'une Gunda. Non. Comme ça je l'ai à côté de moi et je sais. Donc il faudra tous les jours aller parler. On laisse tomber euh, Juliette à, à Bravo ça n'a rien parce que, voilà, on a trouvé Puis elle est, elle est mignonne, hein. elle est mignonnette elle est mignonnette, bon, remarquez tous les PNJ sont un petit peu, hein. faut être honnête quand même voilà. ici, on a quoi d'autres, ici, elle est niveau 3 en chasse, ça peut euh, voilà, alors euh, on va pas la draguer, on va juste discuter le travail plus 5 une minute le travail. Plus 5. Avez-vous une minute Comment allez-vous Plus 0. Elle s'en fout. Quand on lui demande si elle va bien, elle s'en fout. Vous avez une minute Qu'est-ce que ça peut me faire Oh, elle est agressive la dame. Je suis gentille, je demande comment vous allez. Ah, vous voyez, on a monté notre diplomatie. Alors, Bogdan... Euh, euh, non, lui, on l'a déjà monté. Je m'en vais. Il a quoi, lui il est pas recrutable en plus, mais bon. Donc, euh, nous, verrons, nous nous reverrons très cher. À demain. À demain dans le jeu. Voilà. Donc là, on va comme d'hab. On, on va voler. Hein. Hop. Mais il faudra qu'on aille voir un coup, si. Hein. on va faire comme ça. Là, il ne voit pas. Il nous voit pas là. On est caché derrière le coffre. On va. Il n'y a rien dedans. Oh, je peux juste. Regardez s'il y a des outils. Euh... Ah, j'ai pas, de... j'ai plus de torches. À boire un coup parce qu'au niveau de l'eau. Hop. Hop. Voyez bon, un petit ruisseau à côté. Hein, donc. Euh... Et hop, il n'y a plus d'eau. On a plus d'eau. Bon. Niveau nourriture, on a quoi Je peut manger un petit peu. On a trois petits champis. On a quatre petites viandes rôties. Et on en a sept puisqu'on a tué le sanglier. Hein. C'est euh... moi qui ai donné un coup de manette. vous inquiétez pas, ça c'est des... tout à fait moi. Donc, ici, j'ai plus de torche, en fait. Euh, non, et j'en ai pas de, de, de rabat. C'est un peu embêtant. Alors, ici, il y en a quoi Il n'y a rien à voler, là, ici. Hein. On fait tour comme ça, mais... Je vois très, très mal. Et pour vous, ça ne doit pas être agréable. Hein. Et j'ai pas de quoi faire une torche. une torche Pour faire de la torche, il faut de la paille. j'ai pas la paille. Hein. Euh, alors... Euh, ben, je ne sais pas trop. Ça m'embête un petit peu de repartir. On va aller boire un coup à, à côté de. Ici, là. On va activer notre œil bionique. Je sais qu'il y a des mines perdues par là, mais alors là, la nuit, il euh, faut laisser tomber, quoi. On fait gaffe quand même au niveau de l'ours. Je vais vous montrer la grotte. Moi, je prends toujours celle-ci. Vous, c'est vous qui voyez. Si vous voulez, à chaque fois que... Vos mineurs ne risquent rien hein, quand ils vont à la grotte. Hein, ils vont pas. Les PNJ ne se font pas manger par les animaux. Ça, ça aussi, ça avait été une question qui m'a été posée. Non, là, le seul qui se fait manger dans le jeu, c'est vous. Hein. Les autres PNJ, quand vous voyez bord qui se balade et qu'il a, il, il a des loups qui lui croquent les fesses, hein, ils ne meurent pas. Par contre, euh, vous, oui. Voilà. Donc ici, vous avez... Il euh, n'y a pas de Teddy. Hein. Hop. Non, par contre, il y a beaucoup de mines partout. Donc ici, vous avez la grotte. Hein. Voilà. Qui est située juste là. Voilà. Alors, je vous rassure. Le Teddy ne vit pas dans la grotte. Donc quand vous allez miner, vous allez miner ces cailloux ici. Vous voyez, pioche Ruki. Donc ce. So il n'y a pas un caillou fer, un caillou, un caillou pierre. Non, sur un caillou que vous allez taper, vous allez obtenir de la pierre, du sel et du fer. Soit de la pierre toute seule, soit les trois, soit de la pierre et du sel. Voilà, la grotte est grande. Il y a beaucoup de cailloux à taper. Voilà, j'espère que vous y voyez bien. Euh, voilà, tous ces, ces gros gisements là de pierre, vous les, vous les tapez à la pioche. Alors, la question qui m'a été posée, c'est « Voilà, j'ai ma forge, mais je n'ai pas de fer. » Alors, la pioche en fer, c'est évident que c'est le serpent qui se mord la queue. Pourquoi Alors, je vais mettre sur pause. Pourquoi La question m'a été posée, euh, je ne sais plus par qui. Je lui ai répondu, de toute façon, euh, en commentaire. Mais, euh, voilà. Donc, vous allez construire votre forge, dans la forge, qui rapporte le plus et vous, vous allez commencer un petit peu à sortir la tête de l'eau au niveau finance, c'est quand vous allez avoir la forge et le fer. Voilà. Mais pour, aller, pour avoir du fer, il faut venir à la mine. D'accord Enfin, à la grotte, on va dire à la grotte. Bon, moi, j'ai ma façon de parler, mais on va employer le bon, bon du jeu. Il y a deux choses que vous confondez. L'abri d'excavation et la mine. Ce n'est pas pareil. Donc, au début... Tant que vous n'aurez pas débloqué la mine, il faudra que vous veniez à la grotte avec une pioche en fer et que vous veniez taper du caillou. Le fait de taper des cailloux, vous allez récolter des pierres, du fer, du sel. D'accord Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'à la sortie de la grotte, quand vous avez acheté votre pioche, que vous allez trouver, je vous le dis, c'était au balt à Lesnica qui vend la pioche en fer, Théobalt à Lesnica. Donc vous allez acheter, elle vaut euh, 418 pièces d'argent. Donc quand vous dites, voilà, bon maintenant j'ai ma forge, je veux du fer, vous allez aller à Lesnica, vous allez aller acheter à Théobalt votre pioche, et puis il va falloir venir ici miner. Donc vous allez avoir... Euh, un petit peu de tout donc au début euh, le sel on va dire que ça pas euh, à part si vous avez la cabane de pêche et tout ça mais euh, vous pouvez faire la viande, séchée, la viande séchée et la viande salée maintenant donc euh, vous, à vous de voir moi en ce qui me concerne quand je, dé, quand je débute je ne prends que le fer la pierre il y en a assez donc euh, partout par terre donc c'est pas la peine de perdre son temps dans la mine pour euh, tout simplement euh, ramasser de la pierre limite prenez le sel etc la chose que je vais vous conseiller en attendant de débloquer la mine parce que c'est la mine qui se met ici dans la grotte elle va se placer en fait automatiquement quand vous allez arriver avec euh, tout ce qu'il faut euh, pour la mine elle va se placer ici vous allez la voir à l'entrée ici de la grotte voilà et ici quand vous rentrerez vous aurez avec votre mine un coffre qui va se positionner à peu près ici et là, qu qu'est-ce qu qui va se passer C'est-à-dire que vos, vos PNJ que vous aurez envoyés dans votre mine, vous les verrez partir, et ils vont mettre dans le coffre qui est là. Qui sera, je veux dire, qui sera là. Le conseil que je vous ai donné, c'est de vous mettre, par exemple, ici, un stockage de ressources. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, comme vous voulez. Parce que le ce, ça va, ce qui va vous éviter de faire... Par exemple, euh, vous avez miné, vous êtes super lourd et il faut que vous reveniez chez vous. Vous allez aller vider ça dans votre stockage. Puis, vous allez revenir et puis ainsi de suite. Alors que si vous mettez un stockage à côté de la grotte, vous allez, en attendant d'avoir la mine, et même quand il y aura la mine, quand leur coffre sera plein, euh, ils mettront automatiquement dans le stockage vos, vos PNG. Donc, les stockages que vous, le stockage que vous mettrez à côté de la mine ou de la grotte est commun au stockage de votre village. Donc, quand vous aurez votre stockage ici à la grotte, vous, vous aurez accès à tout ce qu'il y a dans votre village au niveau du stockage général. Donc, admettons, euh, je ne sais pas, vous avez faim et que vous partez à la mine, vous savez que vous allez aller miner pendant un ou deux jours. Vous allez acheter deux, trois pioches, admettons, si vous avez des sous. Où vous allez épuiser votre première pioche, ben, mettez dans le coffre avant de partir, pas le, pas le stockage de nourriture, vous mettez dans le, dans le, le stockage général, euh, quelques, quelques morceaux de viande, ou si vous avez la taverne, niveau 1, vous mettez quelques plats dedans, comme ça, si vous avez faim, ben, vous prenez directement dans le stockage, il, il, est co, il sera commun à celui de votre village, et ce qui n'est pas négligeable, c'est que ça vous doublera le, le, le, le contenu, euh, le coffre, il fait tant, mais quand vous en avez deux, c'est multiplié par deux. De stockage euh, de ressources, pour, la, pour, la, la, la, pour la, les ressources générales, euh, s'il si fait 1000, vous aurez 2000 hein, en en ayant deux. Si euh, vous avez un stockage, deux stockages de nourriture, vous aurez deux fois plus de, de, de, de, de quantité à pouvoir entrer dedans. Donc ça, pensez-y. Les stockages sont communs. Que vous mettiez, euh, on va dire, euh, je vais vous montre la map. Vous êtes ici, vous mettez un stockage ici parce que vous avez choisi cette grotte. Un stockage là, ça sera commun au stockage de votre village. Il y en a même euh, que j'ai vu qui ont, qui ont fait leur village. Par exemple ici ou ici, peu importe. Hein. Et ils ont collé un stockage ici. Pourquoi Parce que euh, comme ça, ben, quand ils veulent vendre, ils, ont, ils mettent tout dans leur stockage et puis ils viennent ici. Et hop, il, il vend à vous. Voilà, pour éviter de partir super chargé. Bon, il y a le, ce TP. Mais au moins, ça vous permet. Après, ça c'est votre propre gameplay. Mais voilà, pensez-y. Surtout quand vous serez ici, au niveau de la mine. Si vous choisissez celle-là, de la grotte, je veux dire. Pensez à mettre un stockage à côté. Comme ça, quand vous allez miner, vous allez à la Lesnica chercher votre pioche en fer. Vous allez miner. Donc là, vous n'aurez rien, vous faites un stockage à côté, selon ce lequel vous avez développé, vous choisissez, le 1, le 2 ou le 3, peu importe. Et comme ça, vous transvasez directement dans votre stockage. Une fois que vous aurez débloqué la mine, attention, la mine a un coffre. Et comme tous les coffres, il a une limite. Donc vous ouvriez, s'ils ont un stockage à côté, quand leur coffre sera plein, ici, à la mine, ils le mettront dans le stockage général. Donc, de temps en temps, n'oubliez pas non plus vous, de votre côté, de venir à la grotte où vous avez installé la mine pour vider le coffre des PNJ, le mettre dans le stockage et continuer vos quêtes. Voilà. Donc, ça, j'espère que c'est clair. Donc, c'est vrai que j'ai eu la question, oui, mais j'ai la forge, mais euh, pour, euh, pour euh, je n'ai pas le fer pour avoir le fer, il faut avoir la pioche. Pour avoir la pioche, il faut avoir le fer. Oui, c'est vrai. Donc, la pioche, vous n'avez pas le choix vous ne pourrez pas l'inventer, donc il faut l'acheter à l'Estnica, ici, et vous allez acheter votre pioche, 418 pièces, et vous aurez une pioche en fer. Vous allez vous-même là-bas vous en profitez pour vous faire un petit stockage à côté, à condition bien sûr d'en avoir déjà fait un dans votre village. N'allez pas, par exemple, moi là, je ne vais pas aller faire un stockage là. Même si j'avais acheté la pioche, je ne vais pas faire un stockage, ça sert à rien. J'en ai pas j'en ai pas, j'ai qu'une maison pour l'instant. Donc. Soyez, soyez logique, faites d'abord, quand vous aurez fait un stockage dans votre village, penchez-vous pour en faire un là-bas. quoi Mais euh, au début, ben, si vous voulez vraiment du faire tout de suite parce que vous avez fait la forge, il ben, faudra vous charger de faire, vous téléporter ici, et euh, selon où vous êtes situé, il faudra y aller un petit peu lourd. Voilà, mais ne faites pas un stockage, là, moi, je ne vais pas faire un stockage, ça ne à rien. Ça va, ça va juste m'aider à ne pas repartir lourd. Mais pour, si je veux le faire, il faudra que je reparte là-bas pour le chercher. Donc, il faut faire aussi preuve de logique. Je vous le dis à chaque épisode, ça reste à la base un jeu de gestion. Donc, ils ont instauré cette, ce, ce côté RPG euh, pour plus de fun. Mais à la base, c'est quand même de la gestion. Il faut réfléchir, il faut calculer comment j'organise. Si je mets ça, il y a des niveaux. Voilà. C'est garder à l'esprit euh, que ça reste un jeu de gestion à la base où ils ont rajouté un côté RPG et réaliste. Donc, Mettez-vous aussi à la place euh, quand vous faites, quand je vois les questions, et merci beaucoup pour toutes vos questions et tout que vous me posez. Euh, ouais, pff, je vois les vues qui explosent euh, et ça fait vraiment plaisir. Mais euh, voilà, essayez d'être logique. Dites-vous qu'ils essayent de faire un jeu réaliste. Donc il y a des questions des fois un petit peu, voilà, euh, je dirais pas stupide, parce qu'il n'y a aucune question stupide. Mais euh, voilà, dites-vous, voilà, le PNJ, là, je lui poste question. Il pleut, il fait, euh, si vous lui demandez s'il fait beau, vous allez vous prendre du moins 5. Hein, c'est normal, il est en train de, de pleuvoir. L'hiver, c'est pareil, ils ont froid, donc ne euh, lui demandez pas, il fait beau aujourd'hui, hein, vous allez vous prendre du moins 5. Si vous voyez qu'il n'y a vraiment pas de questions, comme par exemple le noble, comme je vous dis, c'est une question à double tranchant, euh, ils vont vous répondre, l'apparence ne fait pas tout, vous allez vous prendre un moins 5. C'est déjà tellement dur de recruter, donc si vous voyez qu'il n'y a pas des questions euh, assez directes et assez simples, Passez votre chemin, vous, vous rediscuterez avec ce personnage un autre jour, c'est pas grave. Donc voilà, là je pense avoir fait le tour de la chose. Donc, on a trouvé qu'un qu petit renard. Donc ce qu'on va faire, donc là c'était la mine, je voulais vous la montrer. Euh, par contre, j'avais vu qu'il y avait vachement de, voilà, de mine pertu ici. Alors, vous voyez, je vois pas de, de, de Teddy euh, ici, moi. Mais bon, ça veut pas dire qu'il va pas me tomber dessus, hein. Euh, moi maintenant avec le patch je, je sais plus sur trop sur quel pied danser surtout dans une nouvelle partie donc au niveau de là est-ce qu'on a fait toutes les quêtes de ce côté ouais je crois hein. Mais écoutez ce qu'on va, va aller à, à Baranica On va aller à Baranica et on arrête on arrêtera là on va aller à la baranica on risque rien il voilà, n'y a que dalle normalement normalement Enfin, moi, je, dans la partie, je, je sais qu'il y a vachement de mines partout ici. Je sais qu'on risque rien. Et je voudrais pas que le jeu me fasse mentir. Alors, j'ai pas de torche. Ça m'embête pour vous. J'espère que vous y voyez. Je le répète, on a demandé aux développeurs de, de pouvoir... Euh, comment dire Augmenter les gammas. De faire que la nuit, euh, voilà, on puisse avoir des... des régler les gammas. Surtout quand on fait des vidéos, c'est pas toujours euh, simple. Là, je suis en train de me perdre. Hein. Hop, hein. je suis ouf. Bon, bah non, j'arrive à Baranica. Je suis juste un petit peu trop à gauche. Alors, j'ai pas vu mes mines perdues, Pertuis, mais c'est pas grave. Hop. Donc là, il y a une quête, mais ils vont dormir. Mais ça va nous permettre aussi de repérer. Bah, essayer aussi d'anticiper pour les PNJ. Tous ces jeux là ce sont des jeux qui se jouent alors c'est bête à dire hein, mais c'est la vérité Ce sont des jeux qui se jouent avec un papier et un crayon pourquoi parce que vous allez trouver un super pnj comme on a comme vous avez vu hein, pour l'épisode 1 nadar euh, comment allez vous voilà et une minute allez -vous une minute Hop. Euh... vous n'allez pas vous en rappeler surtout si vous voulez que je vous fasse enfin euh, que je vous en une vidéo assez courte, que je vous dise tel village, il y a ça, il y a ça. Tel vendeur, il vend ça, il vend ça, il vend ça. Si vous voulez que je... Oh, la saison se finit à tous les coups. Non, oui, la saison se finit. Marchand ambulant, voilà, c'est ça que je, je, je... Ben voilà, ça tombe bien, on, va, on, arrêt, on en restera là. 1h27 à la vidéo, la vache. Donc c'est ça les pop-up. Donc les voleurs vont apparaître comme ça. Voilà, tout simplement. Vous allez avoir aussi des tempêtes. Un pop-up va arriver, il va dire, bon, ben voilà, euh, il y a eu une tempête, vous avez perdu la moitié ou 30% de votre stockage de nourriture. Et vous allez voir en bas tout un listing qui va apparaître euh, en vous disant ce que vous avez perdu. Voilà, donc c'est ça. Ça va être comme ça, ça va pas être des combats. Voilà, donc un marchand ambulant passe par là. Il vous parle de ses marchandises et des terres lointaines qu'il a vues. Il vous dit qu'il peut vous apprendre quelques astuces pour obtenir de meilleures affaires moyennant un bon prix, bien sûr. Je vais refuser. Pourquoi Parce que le commerce n'est pas implanté dans, euh, dans le jeu. Et d'autant plus que je ne sais pas si ce monsieur est un voleur ou pas. Ça me rapporterait 500 points de compétence en diplomatie, ce qui n'est pas négligeable. Mais ça m'enlève 200 pièces. Donc, euh, moi, je préfère refuser. Voilà. Vous n'avez pas besoin de cours pour l'instant. À notre niveau, on n'a pas besoin de cours. Voilà. Et bien, on est passé en hiver. Donc là, par contre, on va se geler les fesses si je ne me change pas. Donc, on est parti pour mettre les bottes en fourrure. On est parti pour mettre la capuche. Euh... Ok. Ok, ok, ok. Oh. On a tout. Donc, on va être sur « I ». On a un point de compétence à mettre au niveau diplomatie. Alors, on a mis un point dans un niveau 1. Alors, euh, Roméo, projet en cours. Ça, tout ça, ce qui est les projet en cours, hein, pas, euh, vous ne pouvez pas y mettre des points dedans pour l'instant. Hein, C'est un projet. Il n'y hein, a pas de Roméo là. Vous ne pouvez pas. Donc, en niveau 2, on a acheteur régulier, prix d'achat 10% plus bas. On n'a pas beaucoup de choix. Et Arnaqueur, projet en cours. Donc, bon, on va rester à mettre un point. Euh... Ça, ça c'est pareil. Hein. Ils l'ont refait avec le patch. Ils l'ont refait avec le patch. Euh, le commerce va être mis. Hein. Optimisation des taxes. Hein. Ça va faire quoi Ça a 10% de taxes en moins. Voilà, un projet en cours en niveau 4. Hein. Donc, ça, c'est venu avec le patch. dites mon nom. C'est flattant. Hein. Ils vont nous appeler par notre nom. Ça, ça y était. Acheteur régulier, ça y était. C'est-à-dire qu'on achètera les choses 10%, 10, 10 moins cher, donc non, on va on, on va mettre là pour la diplomatie, on va le mettre ici, voilà, et on va habiller notre pépère, hein. carte, hein. journal, inventaire, donc on ne va pas oublier, alors je sais pas si ça va être rectifié, mais je me suis vu, moi personnellement, plusieurs fois oublier d'enlever ma tenue hivernale et passer. Euh... Ah, il me faut une torche. Et passer euh... bah, les autres saisons avec la fourrure dessus. Ça ne m'a pas fait de dégâts. Donc je ne sais pas si euh, maintenant euh... Euh, ça fait des dégâts ou pas, parce que maintenant j'y pense. Et voilà, j'y pensais pas du tout avant. Donc on va se faire une torche. Voilà, là, vous voyez, on n'a pas de problème pour euh, pour les cailloux, les pierres, etc. On aura plus de problèmes pour les animaux, par contre. C'est sûr. Alors, euh, la torche. Les bâtons. Hop. Alors, on va faire ça. Alors, la torche, il me faut. Huit j'ai 8 pailles il en faut 10 ça va tout je vais la prendre on a un petit lapin là hop ah, on a pété ça donc on va pouvoir refaire le piège le petit piège à lapin ici hop. pour l'instant le piège à oiseaux on n'en a pas l'utilité c'est les plumes euh, donc c'est pas la peine de, de, de, de, de s'embêter avec ça puisque les plumes ça sert à faire des flèches et pour l'instant on n'a rien construit qui permet de, de faire tout ça donc il me, faut deux, il me faut deux pailles de plus hop hop alors F 1, 2 ah, j'en ai mis un de trop. On va revenir en arrière. Voilà, 2. F et là je devrais pouvoir me faire ma paille, ma torche pour m'allumer le, le feu. Après il faut, euh, quand on aura la forge, on fera des, des torches beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, sophistiquées. Alors. E, euh, on va faire cuire la viande. Donc là, là j'ai fait pas R, hein, j'ai fait une par une, combien j'en ai 6. Donc on va faire R, E et F comme ça il va cuire les six d'affilée et donc on a notre quête à faire euh, de l'autre côté là qu'on n'a pas fait puisqu'on a changé de saison. Hop, hop. Et voilà. J'avais perdu mon papier avec la dulcinée. Et donc, voilà. On va, on va repartir là. On, dans le prochain épisode. Hop, on a pris un niveau en crafting. En artisanat. Alors. On va finir là-dessus. Dans le prochain épisode, on retournera voir dans le dulcine, bien sûr. On hein, pas gêner. Et euh, bien, on fera en même temps la quête qui est à côté, si elle y est toujours. Mais normalement, il n'y a pas de problème. Donc, artisanat, ben, on va mettre, on n'en avait pas de point jusque-là, donc on va mettre des connaissances en artisanat. Voilà. Alors, c'est bizarre parce que, vous voyez, moi, dans ma partie, là, c'est marqué cuisinier, projet en cours. Moi, c'est débloqué. Hein. Donc, euh, le patch a dû changer énormément de choses. Quand on débute une partie, du moins. Ou alors, ils sont encore en train de changer certaines choses, hein, rajouter des choses et tout ça se retrouve euh, projet en cours. C'est un peu bizarre. C'est un petit peu bizarre pour moi. Bon, alors ici, est-ce qu'on peut rajouter euh, des choses là-dedans Parce que je compte sérieusement être lourde. on la pelle, j'en ai pas besoin. La fourrure, j'en ai pas besoin. Mais j'ai plus de place. Alors, on va se prendre les planches. On va le vider. Hop, les rondins. Voilà. Les pierres on va les mettre dehors et on va ranger dedans ce dont on n'a pas besoin soit là où le maillet j'en ai pas besoin la hache, je garde les lances je garde euh... toc toc les chaussures voilà de racimir. pas ne peine de les garder dans l'inventaire ça sert à rien la fourrure qu'on a commencé à garder euh... les bâtons Ouais, on, ouais, on va les mettre dedans. Allez hop, voilà, c'est fait. On a 8 viandes rôties et les planches, on va les mettre dehors avec notre petit bazar. Notre gros bazar. Voilà. Donc, on revient dans l'inventaire. Planche XEF, planche XEF, rondin XEF. Il n'y en avait qu'une, donc voilà. Non, bah, je pense qu'on a de quoi la construire, quelque chose. Mais pour l'instant, on ne va pas se focaliser là. C'est notre premier jour d'hiver. Voilà. Donc là, il va falloir qu'on coupe des arbres. Euh, va falloir... Euh, voilà. J'aimerais bien que notre dulciné nous rejoigne. Et... Euh, et voir hein, comment on va ranger ça. On voit ça dans le prochain épisode en attendant, je vous mets euh, en fin d'écran, là, là je ne ferai pas de coupure, hein, donc ça durera vraiment 1h euh, euh, 36, ça fait très long. Donc euh, vous me direz, comme je vous ai dit, si vous voulez euh, que je fasse la chasse avec vous ou pas, euh, les quêtes de chasse ou si je vous récupère, que vous voulez que je fasse une coupure et que je vous récupère une fois que j'ai chassé. Euh, pareil pour la construction, est-ce que vous voulez que je fasse la construction avec vous et, ou alors je vous montre une fois que j'ai construit. Par exemple, je vous dis, allez, on va faire le stockage. Et je ferai une coupure et je vous montre une fois que le stockage est terminé ou est-ce que vous voulez qu'on reste ensemble euh, ce qui fera effectivement des vidéos un petit peu plus longues euh, où je vous expliquerai ou pas mais enfin bon voilà vous me direz vous me tenerez au courant de ça donc là au niveau taxe on est en hiver donc on jette un œil ici voilà donc on aurait 30, 30 pièces pour le pour le vous voyez on a remonté 121 de points de Pointe dynastie euh... Donc prochain épisode, ce qu'on fait, on va voir notre chérie de l'autre côté. Donc ici, à Branica. On fera les deux quêtes de Branica dans le prochain épisode. Et puis, tenez-moi au courant, si vous voulez qu'on fasse la chasse ensemble, si je la fais toute seule et que ça, ça ne vous intéresse pas, que vous préférez que, que, que, que je fasse des, des coupures et que euh, je vous mets... Euh, voilà, ben, on a eu cette quête, il faut aller chasser 10 euh, loups. Euh, Est-ce qu'on se retrouve quand on a tué les Dilou ou pas Vous me faites des retours, vous me direz. Sinon, ben, sans retour de votre part, ben, effectivement, je ferai à ma sauce. Mais j'attends effectivement de votre part une participation, je veux dire, en commentaire. Dites-moi ce que vous aimeriez voir. Euh, comment vous voulez que j'agisse je, que je, que dans le jeu avec vous Si vous voulez tout faire avec moi. Euh, si euh, vous voulez que ce soit plus court, il ben, faudra que je fasse des coupures, donc la chasse, etc. Dites-moi que je m'organise. Euh, vous m'avez demandé le let's play, je le fais avec vous, j'essaie de vous expliquer au mieux. Petit à petit quand je fais et comment je fais moi, hein, attention c'est ma façon de jouer. Tout le monde ne joue pas comme ça. Donc vous me tenez au courant, vous mettez ça en commentaire. Comme ça moi dans les, pour les prochaines vidéos, je saurai si, euh, si vous voulez qu'on fasse des coupures, que la chasse je la fasse toute seule, que les constructions je vous montre qu'une fois que c'est fait. Ou si vous voulez le faire avec moi et si vous voulez rester avec moi... Euh, et voilà, là, ça a été un petit peu plus long, 1h38, et je suis encore en train de vous parler. Donc voilà, vous me direz ça dans un prochain épisode. Sur ce, je vous mets enfin euh, d'écran la playlist, euh, vous pourrez cliquer dessus. Je vous mets aussi la playlist, euh, de, enfin le l'épisode euh, aussi du, euh, du patch. Et puis, s'il y a des changements, je vous ferai une vidéo exceptionnelle, bonus, qui n'aura rien à voir avec le Let's Play, donc restez à l'affût. Activez la petite cloche, abonnez-vous, euh, le petit pouce en l'air, un commentaire. Tenez-moi au courant de comment vous aimeriez que je tourne les choses. Et puis, on se retrouve pour l'épisode numéro 5, ce sera, je pense. Voilà. Allez, plein de bisous. Et puis, merci encore pour tous vos commentaires et votre soutien. Et puis, on se retrouve très, euh, très vite pour le prochain épisode. Bye, bye.